Le corps amoureux, c'est le corps où de la jouissance. J'adore ce mot. Jouit les sens. C'est le corps où les sens sont entendus. Où les sens sont. font partie prenante du joui. De ce que j'entends je, de, de la sexualité. De ce que j'entends de l'autre. Les femmes jouissent par l'oreille, dit-il. Jouis. Y a, il faut qu'il y ait de la parole. Alors là, on va y arriver, tout ça. On a toute la vie devant nous, hein <rire>